Bien, bonjour à toutes et à tous, nous sommes euh, euh, presque 55, presque 60, il est 14h01, je laisse dérouler jusqu'à 14h02 pour euh, démarrer cette présentation du baromètre Back to Business. On a une, un objectif aujourd'hui, c'est de rendre cette présentation la plus conviviale et la plus interactive possible. Tout, tous les webinaires qu'on a pu organiser euh, ces derniers temps, on l'a remarqué, euh, un énorme besoin d'échanger. Euh, de la part euh, de tous les acteurs du B2B et ça nous a semblé logique de laisser une grande place euh, à l'interaction. Donc pour cela, euh, vous avez un, un espace de chat qui vous permet, euh, je vu que beaucoup de gens avaient déjà euh, utilisé, donc euh, vous pouvez euh, taper vos questions directement dans cet espace de chat. Vous avez aussi un espace questions d'ailleurs, euh, euh, comme du coup ça fait deux colonnes, Isabelle, qui est en ligne, fait pour nous le travail de récolter toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas à les poster où que ce soit. On récupère ces questions-là pour pouvoir y répondre, soit dans le fil de la discussion, soit un petit peu plus tard. Et puis, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons un sondage. Donc, il suffit de, de, de cliquer sur l'onglet « Sondage » et euh, vous pouvez répondre, et ça nous permet encore une fois d'initier euh, la discussion. Je ne vais pas commenter tout de suite, parce qu'il n'y a pas assez de réponses pour l'instant, mais euh, vos feedbacks anonymes, bien sûr, sont, sont les bienvenus. Bon, il est 14h03, euh, on va démarrer <coughs> maintenant cette présentation du baromètre Back to Business, et je vais peut-être commencer d'ailleurs <coughs> par présenter les... Les participants, alors à droite de l'écran, nous avons Hervé Cabla, euh, qui va peut-être allumer son micro. <coughs> Bonjour. Voilà. Bonjour Hervé. Peut-être tu peux te présenter en quelques secondes. Oui. Euh, je dirige une agence de communication qui s'appelle Bang et j'ai publié plusieurs livres aux éditions Kawa, dont le dernier qui s'appelle Le confinement expliqué à mon boss, coécrit par huit auteurs, euh, parmi lesquels Xavier et Yann. En tout début de confinement. Absolument. Xavier, euh, qui bonjour. A micro aussi. Euh, moi, je suis l'éditeur de TheVillage.net, qui est un site web pure player en ligne, euh, qui est dédié aux nouvelles formes, aux nouvelles organisations de travail et aux réflexions sur la transformation du travail. Donc, on est tout à fait euh, dans, dans le show de l'actualité. Oui. Alors, c'est peut-être le seul qui peut répondre. Euh, à La question, comment on part, comment on se porte votre entreprise Super bien, mieux qu'avant, parce que ça fait quoi 20 ans que tu évangélises sur le télétravail. Et maintenant, c'est en train de devenir une réalité. Nous avons Cyril Bladier, qui, avant toute chose, est un survivant du Covid. Alors, bravo. Raconte-nous un peu ton expérience. Oui, c'est ce que m'a dit un de mes contacts. Tu as oh, toujours été très en avance. Tu as eu le Covid avant tout le monde. Euh, effectivement, moi, je l'ai eu début mars. <rire> euh, je suis un consultant spécialiste, on va dire, des stratégies océan bleu sur le digital. Blue Ocean. Euh, et maintenant, nous avons Hervé. Présentons encore Hervé. Allez, oui, donc. bonjour bonjour à tous. Je suis Hervé Gonnet, le cofondateur de, de GetCanti, qui effectivement crée aujourd'hui le baromètre Back to Business. Euh, vous connaissez GetCanti essentiellement pour nos solutions de lead generation, c'est-à-dire qu'on arrive à vous dire qui visite votre site Internet et aujourd'hui, on va le voir, on a décidé de mettre toute notre data à votre disposition pour pouvoir faire des analyses de marché en temps réel. Alors, mais c'est tout l'objet du, du webinaire. Voilà, et à la gauche de Hervé sur l'écran, nous avons Laurent. De Bonjour, Bonjour. Donc, je suis Laurent Olivier, effectivement un des directeurs associés de l'agence RSI, agence dédiée au B2B, business to business. Et voilà une excellente transition, puisque justement, nous allons parler du baromètre Back to Business, qui est une initiative lancée par GetQuanty il y a quoi, un petit peu plus d'une semaine, Hervé, il m'a appelé et il m'a dit « Voilà, on a un truc, c'est fabuleux, ça permet de voir quels sont les secteurs qui marchent, quels sont ceux qui ne marchent pas. » Et pour cela, eh bien, on a mesuré les visites sur 650 sites B2B qui sont monitorés en temps réel. Depuis euh, sur une période test. Alors, je vais te passer la parole, comme, comme ça, tu vas pouvoir nous expliquer en cinq minutes justement ce qui a amené euh, cette euh, et, comment dire, création du baromètre Back to Business. Et puis, je reviendrai par la suite un peu, sur l'e-book e que tout le monde pourra télécharger. D'ailleurs, je vais mettre un lien et euh, vous expliquer un peu comment ça marche, faire une petite démo. Absolument. Merci, Yann. Et puis, donc, euh, bonjour à tous. Euh, j'espère je, je, que vous allez tous bien c'est quand même la première des, des priorités euh, aujourd'hui effectivement on est là pour parler de, du back, do, de back to business donc de, de reprise et GetCanti a décidé de mettre gratuitement tout son capital de données à disposition de vous donc du public notamment des entrepreneurs, marketeurs et des commerciaux B2B dans un but d'entraide alors comment l'idée de, de ce baromètre nous est venue euh, en fait le besoin était là est exprimé par tous et de manière extrêmement consciente, et voire même de manière anxiogène. Qu'est-ce que ma société va devenir dans les prochains mois Mais nous, nous préférons penser ça de manière beaucoup plus positive et de manière proactive. En fait, on entend beaucoup plus d'entrepreneurs et de marketeurs qui disent « oui, je vais mettre tout en œuvre pour faire repartir mon business, oui, je voudrais recontacter mes clients, oui, je voudrais relancer mon activité ». Mais la question qui vient tout de suite après, ben, c'est euh, comment est-ce que je vais arriver à faire ça euh, Avec qui Et qui est-ce est que je dois contacter Et quand est-ce que je dois les contacter Donc ça, c'est le premier point. C'est euh, une question que tout le monde se pose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que on a voulu, euh, chez Canti, repenser nos valeurs sociétales. Et nos valeurs sociétales, on, les, on souhaite les mettre encore plus en avant, puisqu'on a toujours eu des valeurs d'entraide, de partage et d'échange comme par exemple la création du flintangle Ensemble B2B il y a maintenant 5 ans, avec entre autres euh, des acteurs qui sont ici présents. On a aussi lancé les premières éditions euh, du B2B Summit, qui a lieu euh, peut-être pas cette année, mais chaque année au mois, de, au mois de juillet, qui regroupe à peu près 1000 personnes du euh, secteur du B2B. Et aujourd'hui, nous souhaitons continuer aussi cette, euh, cet effet d'entraide euh, en vous donnant à, la, à disposition donc, ce fameux baromètre euh, du B2B. Donc, c'est bien dans une logique d'entraide que nous avons pris la décision de mettre l'intégrité de nos données à disposition du marché afin de vous permettre effectivement d'analyser l'impact du coronavirus sur les comportements des décideurs. Et on l'a fait grâce à l'analyse de leur trafic digital. Aujourd'hui, GetQuanty, on a à peu près 650 sites qui sont monitorés par nos serveurs. Et l'analyse qu'on vous propose ici est basée sur 47 millions de sessions du, du secteur B2B à partir de janvier 2020, puisqu'on a pris cette période-là, de janvier 2020, comme étant la période de référence pré-Covid, avant que toutes les annonces de confinement soient faites. Et aujourd'hui, euh, on monitor ces sites, effectivement, avec l'accord des propriétaires hein, de ces sites, évidemment, autrement, ils n'auront pas pu mettre le script. Et aussi, on est en conformité, bien évidemment, avec la réglementation sur les données, la RGPD. Alors, sur ce panel, euh, on mesure la comparaison entre les visites actuelles, c'est-à-dire celles des 30 derniers jours et celles donc d'avant la, la, la crise, celle de janvier 2020. Cette comparaison en temps réel euh, est, est faite sur à peu près une dizaine de métiers, 20 secteurs, 100 produits et un peu plus de 5000 centres d'intérêt. Alors, comment est-ce qu'on a mesuré tout ça Eh bien, GetQuanty est connu pour ses algorithmes d'IA. Et ici, c'est notre IA de sémantique que nous avons fait marcher, c'est-à-dire que chaque visiteur sur un site web B2B, on a pu analyser son parcours et le contenu qu'il a pu euh, consommer, et ce qui nous donne justement ces fameux 5000 centres d'intérêt sémantiques. Alors, dans une deuxième partie, vous le verrez aussi, euh, nous faisons cette fois -ci, une analyse, cette fois-ci, firmographique des visiteurs de ces, de ces sites web, et vous le savez, c'est un peu notre caractéristique, des Gécanti, de savoir qui visite votre site web, euh, quand est-ce qu'il a visité, et qu'est-ce qu'il faut lui dire. Ainsi, nous pourrons vous dire quels sont les types d'entreprises qui ont besoin en ce moment sur les secteurs analysés. Et nous le faisons cette fois-ci par code et par taille d'entreprise. Donc, on vous pourrez voir quelles sont les variations. Est-ce que c'est plutôt des grands comptes ou des PME qui sont en demande ou est-ce que c'est plutôt le secteur, je ne sais pas, des télécoms, du logiciel, euh, des activités comptables qu'il feront contacter Voilà. Avant de repasser la main à Yann, euh, pour justement rentrer plus en détail dans ce baromètre, je souhaite vous souhaiter bonne chance à tous dans cette reprise et j'espère que vous serez tous plus armés pour être back to business grâce à ce baromètre B2B et aux excellents conseils que l'on va pouvoir entendre aujourd'hui avec toi Yann. Yann, je te Merci la Hervé. Merci Hervé pour ces précisions. Je remercie également Isabelle d'avoir posté le lien. Je vois qu'il y a déjà eu des questions. Est-ce qu'il va y avoir des slides La réponse est non. Il n'y aura pas de slides. Par contre, il y a mieux que ça. Il y a un, tout un e-book que vous pouvez télécharger et que je vais présenter d'ici une seconde. On va le balayer rapidement et puis Juste après, je ferai une petite euh, démonstration rapide, parce que l'objectif, il est assez vite d'arriver de, de, à vos questions. Je, posterai, je poserai ensuite quelques questions à chacun des participants. Et puis, on ouvrira les micros. Euh, J'ai prévu d'arriver à peu près à, à 14h30 pour qu'on puisse ouvrir les micros le plus vite possible. Donc, je vais euh, maintenant euh, passer sur ce euh, livre blanc qu'on a conçu euh, avec euh, GetQuanty pour rendre l'utilisation du baromètre aisé. Alors, baromètre back to business, euh, pourquoi un baromètre Je pense que Hervé vient de vous l'expliquer. Euh, on vous a remis un, un petit précis méthodologique partout où c'était utile, pour savoir d'où venaient ces chiffres et comment ils étaient calculés. Bien sûr, là où il y avait des avertissements à faire sur la méthodologie, on les a mis dans des petits encadrés pour être sûr que vous ne fassiez pas de mauvaises interprétations. Puis après, on vous a expliqué comment ça marche. Très simplement, en quelques étapes, le bouquin fait 40 pages environ, il n'est pas très très long. Le coût des visites, je vais y revenir en direct, donc c'est relativement simple. Comment on décrit le processus par étapes La première étape, choisir son métier, à l'intérieur du métier, son secteur, puis après à l'intérieur du secteur, le produit. Je vais y revenir. Ce sont des termes qui sont euh, qu'il faudra peut-être expliciter. Et puis euh, ensuite, vous aurez la possibilité de naviguer à l'intérieur de ces visites euh, par euh, code NAF pour aller voir quelles sont les cibles à privilégier dans la phase suivante en fonction des informations temps réel hein, que euh, vous aurez obtenues. Donc, euh, pour votre information, ce cet e-book, il est figé forcément à la date où j'ai réalisé l'étude, c'est-à-dire, je crois qu'on l'a finalisé lundi matin. Voilà ensuite le comment. On va ensuite aller sur les centres d'intérêt, et puis l'étape d'après sur la sélection des contacts. On y reviendra puisqu'on va le voir en temps réel si, si tout marche bien. Euh, puis, on vous a livré également une analyse pour, euh, disons, euh, apporter un... Un éclairage là-dessus, voir comment on peut analyser le baromètre. Alors, pour ça, j'ai choisi un, un, un des secteurs, du secteur du logiciel, le métier du logiciel, qui me semblait le plus, le plus intéressant par rapport à mon background. Et puis, on l'a comparé aux différents secteurs tels qu'ils sont actifs en ce moment. Je vous ai remis un visuel qui a été fait par le JDD le 5 avril et qui permet de voir le taux d'activité des, euh, des différents secteurs. Et puis, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en temps réel euh, quel est euh, l'intérêt le, sur les sujets qui sont euh, suscités par ces métiers. Voilà, donc le zoom sur le logiciel avec les courbes. Je vais y revenir dans une seconde. Mais tout est analysé par le menu. On a pris les logiciels, ensuite on les a décortiqués, logiciels financiers, logiciels commerciaux, etc. etc. Voilà, et puis après, à la fin, on explique... Euh, euh, comment choisir les cibles qui vous intéressent si, est, si tel est le cas euh, avec une petite conclusion euh, qui fait un feedback sur euh, un webinaire qu'on a animé d'ailleurs avec euh, Laurent et Hervé il n'y a pas très longtemps sur l'ABM qui nous semble euh, véritablement une, une méthodologie de plus en plus intéressante et notamment cette période de post-crise enfin on va essayer d'être positif donc on imagine déjà qu'on est dans la post-crise euh, parce que ces nouvelles, nouvelles méthodes, de, de, ces nouvelles approches de contenu euh, pour la vente sont un, certainement de plus en plus pertinentes dans un monde où les clients vont avoir moins la tendance à, euh, disons, à être à l'écoute, mais plus à être à l'écoute des gens qui leur donnent des conseils. Et donc, l'ABM est particulièrement intéressant pour ça. Alors, je vais montrer, mais très rapidement, euh, mon. Alors, je ne sais plus trop comment on partage. Euh... Euh, je peux partager un média, mais je ne peux pas partager mon écran, hein. c'est normal. Hervé Non, je ne s'entends pas. La scène est pleine. Euh, effectivement, là, je pense qu'on n'a pas je... non plus, désolé. Euh... Bon. Non, je n'arrive pas. Bon, ben, ce n'est pas grave, on, se passe... on, va... on va aller sur les questions, ce qui nous permettra d'être à l'heure, parce qu'on était en train de prendre un peu de retard. Euh... En gros, de toute façon, si vous allez dans le e-book, téléchargez le e-book. Euh, Isabelle va nous remettre à nouveau le lien ici. C'est equil.link slash baro B2B e-book. Ah, il faut fermer le média. Ouais, mais Je ne sais pas comment on fait ça. Euh, voilà. Ah, ok. Bah non, je ne peux toujours pas partager mon écran. Bon, Ce n'est pas grave. On, on, on va oublier ça. Dans le e-book, tout est expliqué. En fait, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut cliquer sur les histogrammes. Vous pouvez cliquer aussi sur les libellés, mais c'est plus facile de cliquer sur les histogrammes. Et ça va vous permettre un tri successif, en drill down en anglais, qui va vous permettre par filtre successif d'arriver à ce que vous voulez. Donc vous allez par exemple choisir le métier du logiciel. À l'intérieur, les logiciels de la finance. À l'intérieur des logiciels de la finance, vous allez choisir les logiciels de comptabilité. Et à l'intérieur de, de la recherche sur les logiciels de comptabilité, vous allez voir ensuite, si tel est votre métier, vous allez voir ensuite les différents secteurs de clients par code NAF qui s'intéressent à ces sujets-là. Bon, on verra forcément la comptabilité aujourd'hui, c'est un sujet qui est fortement en rousse. Vous verrez si les sujets sont plus, si les clients sont plus à la recherche de tel ou tel sujet. C'est pour ça que c'est un, en arrivant au dernier écran qui est sur lui, de l'analyse sémantique qui permet de suggérer différents thèmes. Ça vous permet également de trier les thèmes et de mettre en place euh, une logique pour avoir des contenus qui sont pertinents, des thèmes qui sont recherchés ou qui sont plus intéressants des utilisateurs. Voilà. Et à la fin, on va vous, une fois que vous avez fini cette recherche par tri successif, eh bien vous allez arriver euh, à une liste de clients potentiels qui sont dans cette liste et éventuellement, euh, vous pouvez... Euh, on en faire une acquisition mais pendant cette opération GetQuanty vous offre les 10 premiers de cette liste euh, que vous pouvez télécharger voilà, moyennant, moyennant quand même l'échange de votre adresse email pour la newsletter mais voilà, there's no such thing as a free lunch euh, on va passer aux, aux questions donc si vous permettez on, euh, on, on va commencer par Cyril notre, euh, notre survivant survivant du Covid, bravo. Euh, toi, euh, donc, qui es guéri, justement, quels, quels sont tes conseils pour relancer les activités de conseil On verra dans l'article de l'e-book euh, les activités de conseil. Selon le JDD, c'est moins de 10% d'activités en ce moment. Donc, euh, comment on fait, Cyril, après euh, le 11 mai ou, ou, ou si ça se trouve, peut-être la fin mai d'ailleurs bah, Moi, j'ai lu des chiffres différents déjà. Donc, euh... Euh, mm -hmm. la moitié des freelances ont eu peu d'impact euh, deux tiers des missions maintenues 50% sont plutôt très confiants sur l'avenir donc comme quoi chaque, chaque, chaque sondage a, son propre, a ses propres résultats oui. euh, ici on a quand même une majorité tout le monde n'a pas répondu mais une majorité de gens qui ont quand même l'air de souffrir plus, plus que la moyenne bon, bah, je, je, je sors de cette moyenne clairement en dehors des, des stats que j'ai lus, euh, mais bon, je ne suis pas là problème de, de mon cas perso. Moi, je rejoins assez ce que tu as dit euh, tout à l'heure. Euh, on a beaucoup parlé de euh, social selling depuis quelques années. Euh, je pense qu'on est aujourd'hui plutôt dans une évolution bah, du social helping, ce qui rejoint ce que tu disais il y a quelques minutes, euh, cette démarche de davantage aider les clients. Je pense qu'on est… Voilà, tous ceux qui, euh, comme je le mettais dans mon poste euh, ce matin, euh, font de la vente bourrin, ça ne marchait pas, ça marchera encore moins. Euh, présupposer qu'un euh, directeur marketing aura besoin de votre solution parce que vous avez une solution pour un directeur marketing, ça ne marche pas. Il faut déjà euh, être, euh, voilà, rentrer en contact avec lui, échanger et être sûr que ce qu'on a à lui vendre correspond à ses problématiques. Et euh, arrêter voilà, cette démarche de vente extrêmement agressive où on utilise les réseaux sociaux et de l'automatisation pour euh, brûler à outrance en se disant dans l'eau, il y en a bien que je vais réussir à convaincre. B2B, moi, je le vois aussi comme euh, back to basics. Les fondamentaux ne changent pas. Moi, je suis extrêmement euh, surpris, comme je le disais avant qu'on démarre, sur les, euh, les, les, la vingtaine de webinaires que j'ai fait au mois d'avril, où il y a eu euh, plus de 1600 participants, de, de, de, de paraître comme une sorte d'extraterrestre, quand je disais aux marketeurs et aux commerciaux, intéressez-vous à vos clients. J'ai vraiment eu des retours qui étaient, « Ah bon, euh, vous pensez vraiment qu'il faut que j'ai une communication centrée client euh, bah oui je pense que c'était vrai avant je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui donc je pense que ça c'est vraiment un... c'est pas forcément un changement c'est que euh, ce qui marchait moyennement bien hier marchera encore moins bien demain et ce qui marchait bien hier marchera encore mieux demain et je pense que vraiment cette notion de euh, de s'intéresser à ses clients d'arrêter de voler avant à tout prix et plutôt dans, un, dans une démarche de euh, Conseil, accompagnement et aider, plutôt que de vouloir à tout prix vendre, sont des éléments qui vont être assez essentiels pour un bon retour à l'activité. Merci Cyril. A priori, plutôt de l'optimisme, ça fait du bien. Alors je, je regarde le questionnaire, en même temps je ne vois que 20 réponses. Alors il faut absolument cliquer sur le sondage pour nous donner vos avis, qu'on ait une vue plus pertinente de l'ensemble de la salle. Euh, Hervé, pendant que tout le monde clique sur le sondage pour donner son feedback, euh, tu as dirigé le livre, le confinement. Excusez-moi, je, de... je, je, je te souhaite interrompre une seconde ou pas Je, je, je, je, je, je, euh, je veux être une euh, question de vrai... Patrick Giedel sur ce que je viens de, de dire. Oui, ah, est-ce qu'il faut répondre oui, maintenant vais... ou est-ce qu'il faut répondre plus tard Oui, oui, pour les questions, vas-y. Un... Okay, un... Donc euh, un... Patrick dit travail gratuit, non, absolument pas. Certainement pas de travail gratuit. À la limite, qu'on qu rajoute euh, autour de sa prestation euh, de base du gratuit, du style euh, échange avec un, un expert, du style un webinaire, du style un, un audit euh, très basique. Euh, oui, pourquoi pas, mais de là, rendre ses prestations euh, au, au cœur de son activité gratuite, absolument pas du tout. Du tout. Ça, c'est le meilleur moyen, effectivement, de, de faire mes boutiques très, très, très vite. Mais on peut tous, euh, notamment en B2B, trouver autour des, des prestations qu'on vend un petit ouais. quelque chose de, de webinaire, de consultation avec un expert, de, voilà, de, de séance de co-construction qu'on peut faire gratuitement. Effectivement, c'est possible, mais surtout pas sur ces prestations habituelles. Oui, si vous cherchez à vous occuper, euh, tant qu'à vous occuper, vous pouvez faire du web marketing pour vous, euh, faire du contenu, faire, du, euh, faire des webinaires. Hein. Tant qu'à qu donner des choses gratuitement, autant les donner pour qu'elles puissent vous rapporter quelque chose dans, par la suite. Et c'est à cela aussi que le baromètre B2B peut servir. Hervé, donc tu as dirigé le, le confinement, expliqué à, à mon boss chez Kawa. Alors, est-ce que tu envisages de décrire maintenant le déconfinement, expliqué à mon boss Si tu as compris ce qui s'est dit euh, avant-hier, parce moi rien... ouais, non, non plus, j'ai rien compris. Je pense que le hein déconfinement, il, le va, il va pardon. Le micro émis là. Non, c'est bon. bon Attends. Ouais. Donc le, le déconfinement, il va, il va durer, euh, il va durer euh, très longtemps en réalité. Euh, ne serait-ce que parce qu'il ne faut pas penser à déconfinement euh, uniquement à l'échelon local, mais à l'échelon global. En B2B, il y a pas mal de boîtes qui travaillent avec euh, l'international, et les échanges internationaux, euh, jusqu'à nouvel ordre, vont être relativement gelés pour pas mal d'activités. Donc, le déconfinement, expliqué à mon boss, n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Donc, le, le, le livre qu'on a écrit, euh, il, il est né un petit peu dans l'urgence, euh, assez rapidement, en fait, la, la première semaine, euh, via des échanges que j'ai eus avec euh, d'autres collègues, patrons d'agences euh, dans d'autres pays, notamment un Français qui est installé en Chine et qui voulait euh, partager son expérience, son vécu, puisqu'il avait à peu près deux mois d'avance sur les autres. C'est un petit peu comme Cyril, il avait de l'avance, mais sur le, sur le confinement. Et euh, en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il y, y a trois réflexes à avoir immédiatement. Le premier, euh, c'est s'occuper... À fond de, de, de sa trésorerie et euh, vérifier euh, que euh, les, les factures en cours vont bien rentrer, euh, peut-être euh, mettre la pédale douce sur un certain nombre de, de règlements, profiter de toutes les, les initiatives d'aide disponibles parce que les mois à venir vont être très très difficiles. Le deuxième, c'est de communiquer, et je rejoins ce que dit Cyril, il faut communiquer dans une démarche euh, d'entraide. On peut apporter beaucoup à nos clients, il ne s'agit pas de faire du non facturé, mais il s'agit d'être beaucoup plus près d'eux en utilisant les outils digitaux qui sont à notre disposition. Également comique en interne, parce que, et je pense que vous le constatez tous, euh, au terme de déjà six semaines de confinement, euh, certains membres de nos équipes sont complètement à l'ouest, euh, parce qu'ils ont perdu ce lien social-physique qu'ils entretenaient euh, au bureau. Et puis le troisième élément, c'est de préparer l'avenir, parce qu'on ne sait absolument pas de quoi il sera fait, on ne sait absolument pas comment évolueront euh, nos différents marchés, quelles sont les priorités des clients et des clients de nos clients, et que c'est dans ces moments-là que surgissent parfois de bonnes idées, de très bonnes idées ou de très mauvaises idées. Donc, c'est un, un moment où, où, au lieu de faire du, du delivery à 200%, il faut peut-être penser un peu plus stratégique. Ok, merci Hervé. Tu, la tradition est toute faite. Les, les équipes sont un peu perdues, nous disais-tu. Xavier Finalement, cette période de confinement dont David, d'ailleurs, nous, nous explique que c'est un mot français, alors pas tout à fait, c'est également un mot anglais, mais en, au sens global du terme, on parle de lockdown en anglais. Euh, mais donc, ce confinement ou lockdown pour les anglophones, euh, est-ce qu'il a eu un impact psychologique sur les personnes, comme, un peu comme nous signalait Hervé, les gens qui sont un peu perdus, qui ne savent plus trop où aller. Oui ça c'est certain, on parle même de, de troubles psychosociaux, hein. on a, on a des, des, des gens qui sont sous tension forcément, euh, d'autant plus qu'on a beaucoup parlé du télétravail mais, mais on n'est pas dans une situation réelle de télétravail, on est dans une situation de confinement, de télétravail forcé alors que normalement le télétravail ça se pratique sur la base du volontariat. On est en situation de télétravail à la maison, euh, cinq jours sur cinq, et euh, parfois avec des petits-enfants. Donc, c'est vraiment accumuler euh, tout, toutes les difficultés. Donc, ce n'est pas étonnant qu'au bout de deux mois, on ait des gens qui, qui soient euh, un peu euh, proches du burn-out parfois, euh, un peu déprimés, qui dorment mal. Euh, voilà, c'est tout à fait... La, la productivité euh, a baissé, alors qu'habituellement, en télétravail, elle augmente. Euh, mmh. Tout simplement parce que ce sont des circonstances absolument exceptionnelles qu'aucun qu de nous n'a jamais connues. Mmh. Une, une sorte d'échange dans le chat. Alors, j'en profite, hein, je rebondis, je rebolote les questions. Euh, David Fayon nous dit… Euh, le pire euh, du côté sanitaire est derrière nous, j'espère, <rire> Inch'Allah. <rire> en revanche, économiquement, c'est l'inverse. Les 250 000 chômeurs de plus en mars ne constituent malheureusement que l'apéritif. Euh, Hervé, Goné, tu as peut-être… Hop, avec, avec un micro, c'est mieux, Hervé. Effectivement, je vais le faire. <rire> voilà, merci. Voilà. Euh, oui, euh, tu peux répondre à notre David Alors, euh... ce qu'il qu faut voir tout simplement, c'est que globalement, sur le secteur du B2B, euh, on a vu une baisse en février, une, euh, mars est revenu à peu près à ISO par rapport à janvier, et on revoit une baisse en, au mois d'avril, mais c'est quand même léger. C'est de l'ordre de moins 13%, par exemple, au mois d'avril. Euh, alors, ce qu'il faut maintenant analyser de manière beaucoup plus fine, euh, le secteur du B2B a l'air de s'être stabilisé, il ne s'est pas écroulé, euh, Clairement. Il n'a pas fait non plus un bond de plus 30%, comme on a pu le voir sur le site web en B2C. Donc, il n'y a pas eu ça. Donc, on va dire qu'il y a une légère baisse. Euh, par contre, ici, ce que, ce que j'ai mis euh, en, ici, c'est qu'il y a des secteurs, si vous allez directement sur le baromètre, euh, qui marchent mieux que d'autres. Euh, donc, c'est pour ça que cette, euh, quelque part, stabilité, il faut l'avoir voir avec des secteurs, par exemple, tout ce qui est logiciel, formation, la finance, l'informatique, qui sont euh, plutôt en forte hausse, avec du plus plus 30% toujours pareil par rapport à la période pré-Covid, c'est-à-dire janvier 2020. Et ce qu'il faut regarder maintenant, c'est est-ce que ça, ça va être aussi, est-ce que ça va augmenter ou pas à partir du déconfinement, à partir du 11 mai? Donc, c'est pas, aujourd'hui est une base. Ce qu'il faut maintenant aller voir, c'est regarder le 11 mai, le 30 mai, en, le 10 juin, revenir régulièrement sur ce baromètre et voir quels sont les secteurs qui sont, qui sont à la hausse. Et maintenant, quand j'en parle aussi avec d'autres acteurs que j'ai pu interroger là-dessus, Effectivement, la formation a l'air de, de bien repartir. Alors, je ne suis pas expert là-dedans, mais ils me disent qu'il y a pas mal d'aides du gouvernement aujourd'hui pour que les gens se forment euh, de, online avec justement des subventions et voire même du financement qui est fait de, de, de cette formation, ce qui explique la montée de la formation en termes digital. Et toujours pareil, je pense qu'il n'y a personne de mieux que vous pour exprimer et expliquer en fait, votre propre secteur d'activité. Moi, je connais bien le logiciel du marketing euh, parce qu'on qu est dedans. Nous, on a connu plutôt une forte hausse entre mars et avril. Et aujourd'hui, ce qu'il qu faut voir, c'est est-ce que les choses vont se concrétiser encore en juin, juillet, août, septembre La véritable ouais. question, c'est est-ce est -ce que ça va repartir La réponse est oui, mais à quelle vitesse et quand est-ce que ça va réellement partir C'est pour ça que ce baromètre est intéressant, parce qu'il va tout de suite il va vous donner en fait, des tendances pour voir quels sont les secteurs d'activité, voire les clients que vous devriez recontacter. On va peut-être, merci Hervé, passer la parole à, à Laurent euh, qui a une euh, longue expérience sur ce domaine du B2B que, comment tu vois euh, peut-être les différences euh, de secteur à secteur euh, et comment tu vois le, les choses repartir euh, merci effectivement bah, on voit euh, oh. des choses des choses effectivement un peu différentes selon les secteurs. Et nous, dans les activités, effectivement, l'événementiel était fortement arrêté. Et après, nos clients dans les technologies et les clients dans les Américains, on va dire, sont, sont eux plutôt à surinvestir en essayant de maintenir une activité différemment. Et donc, ils ne sont pas du tout dans une démarche de couper, mais ils sont plutôt dans une démarche de faire différemment pour aller chercher néanmoins ce business. Et différemment, c'est surtout avec plus de digital, plus de webinars, plus de formats où on va créer une expérience online. Et puis nous, qu'est-ce qu'on leur dit et qu'est-ce qu'on conseille Et un peu notre vision des choses sur ce monde après, on va dire. Nous, on dit aujourd'hui clairement, il faut monter encore en son exigence, à la fois sur le fond les entreprises doivent se poser des questions sur leur rôle, la mission, euh, en quoi une marque est utile. Euh, Aujourd'hui, euh, clairement, on se ressentent sur des choses utiles et, et, et des fondamentaux. Euh, plus d'exigences aussi sur la forme. On a vu aussi euh, toutes les, les, les dissonances en termes de communication euh, auxquelles on a vécu, euh, euh, notamment un peu sur les masques. Voilà. Donc Aujourd'hui, euh, la communication interne, la communication externe, euh, l'incarnation par le manager, le, la direction, euh, pour rassurer, pour expliquer. Et puis euh, l'exigence aussi, c'est avoir euh, une forme d'agilité. Euh, tout le monde doit accepter que son job évolue et que euh, ben voilà, c'est une bonne nouvelle parce que de toute manière, il n'y a pas de choix et qu'il faut euh, être agile aussi euh, l'entreprise et les collaborateurs également. Merci Laurent. Il y a une nuée de questions sur les webinaires. Ça m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas encore parlé de Zoom, ça viendra. Euh... On pense sur sur ce que vient de dire Laurent oui. Euh, oui. Effectivement, il, y a, il y a, comme tu as, as commencé à dire, il y a des secteurs hyper touchés. Tu as parlé l'événementiel Moi, j'avais un prospect dans le, dans le tourisme B2B euh, qui était sur le point de me valider une commande à 200 k euh, le 5 mars et qui était à 0K le 15 mars. Euh, donc tous les budgets coupés. Je, voilà, et, je, et il était assez, assez catastrophé, il vient prendre ses fonctions. Le, le, le, le, enfin, le DG du groupe vient de prendre ses fonctions et dans le même temps c'est paradoxal parce qu'à la fois il a, il a eu tous ses budgets externes coupés en même temps il a eu l'autorisation par l'actionnaire de créer deux postes euh, de, de dirigeants dans le, dans le truc donc à la fois tu as euh, une coupe assez claire dans tout ce qui est prestat extérieur etc et en même temps il a l'autorisation dans cette période et en a recruté un et l'autre est en cours de recruter deux dirigeants pour les filiales du groupe donc c'est sur des créations de postes, hein, pas sur des remplacements. Donc, c'est un peu paradoxal. Quand tu ouais. rentres dans le détail, il n'y a pas oh. que le, la partie extérieure, il y a aussi ce qui se passe en interne. De l'extérieur, tu dis, il est dans ouais. le tourisme, c'est une catastrophe, tout est coupé, etc., ils ne font plus rien. Et en fait, l'actionnaire a validé la création de postes de dirigeants. Oui. Bon, et peut-être un petit peu tôt encore pour tirer des conclusions euh, sur… Euh notamment sur les emplois et tout ça. Je vois à l'instant même une news qui tombe sur les téléscripteurs de Wall Street Journal, c'est la, la, la semaine dernière, la semaine dernière, hein, c'est 3,8 millions d'Américains qui sont allés pointer au chômage. Alors, peut-être aussi euh, les économies ont une façon un peu différente d'encaisser de, le coup. Euh, je voudrais répondre à l'énorme masse de commentaires qu'on a sur les webinaires, parce qu'on a parlé justement du webinaire comme un moyen, enfin, le digital et le webinaire en particulier, comme un moyen de, de, de, de s'en sortir et de continuer à, à rayonner. Et on me demande un peu partout, est-ce qu'il n'y aurait pas une webinaire fatigue Peut-être, Xavier C'est vrai qu'on en bouffe du webinar, mais dans le fonctionnement <rire> des entreprises, euh, ce qu'on ce qu constate, c'est les, les entreprises qui sont passées de la réunion en présentiel, de la réunion tunnel de 3 heures en présentiel à la, à, à, la, à la web conférence de 3 heures. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas profité de l'événement pour adapter leurs leur réflexions, adapter leurs usages à, aux outils. Euh, une réunion de 20 minutes en, en ligne c'est la plupart du temps parfaitement suffisant hein. c'est un peu comme les stand-up meetings euh, des réunions très opérationnelles, on va à l'essentiel euh, bon pour action des responsables euh, voilà. et on n'a pas besoin de 3 heures de réunion pour ça donc on, on, moi, j'ai des, des retours de témoignages de gens qui sont épuisés à la fin de la journée parce qu'ils ont passé 4-5 heures en réunion devant des écrans, euh, ce qui est beaucoup plus fatigant qu'en présentiel. Euh, donc ça, c'est certain, il y, a, euh, il, y a, il y a un peu un ras-le-bol. Alors, est-ce que c'est un, juste un signal faible Est-ce que c'est une réalité massive Ça, j'ai pas d'éléments pour, pour en juger. Si je peux me permettre, je pense que beaucoup d'entreprises, c'est ce mode de travail à distance, le télétravail, est, est une découverte. Le télétravail était, euh, comme euh, le, du Perrin dans Bertrand Dupérin, un, un cadeau euh, qu'on qu accordait à certains euh, salariés, que je m'en privilégié, en fonction du contexte. Là, tout le monde bascule, comme je l'ai dit, en, en télétravail. C'est 100% d'une boîte qui bosse à distance. Le conjoint est aussi en télétravail. Les gosses sont en télétravail. Moi, Les, les gosses viennent me voir en me disant « j'ai une conf-call à 14h30 ». Vous imaginez l'inversion de vocabulaire c'est un nouveau mode, et lorsqu'on change de manière aussi radicale, on est complètement déboussolé, on est complètement déboussolé. et c'est humain de se raccrocher à ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire la longue réunion de 1h30, 2h, 3h parfois, à 30 personnes, où tout le monde est en but. Bien sûr, c'est une bêtise. Nous, nous avons l'excellence, mais attention, nous, nous avons un biais. Nous venons d'un univers très digital, nous six, nous sommes pour beaucoup dans l'univers lié à la communication. Le mot « webinar » est un mot qu'on pratique depuis des années, alors que pour certains, c'est une découverte totale. Il ne faut pas oublier que l'apprentissage ne va pas se faire en, en une demi-journée pour ces gens-là. Donc, ils vont avoir besoin d'essuyer les plâtres, ils vont avoir besoin petit à petit de comprendre ce que nous nous avons compris, c'est qu'il faut changer de logiciel. Lorsqu'on bascule dans un monde où les seuls échanges physiques mmh. qu'on a, c'est avec son conjoint, ses gosses et basta euh, on ne peut pas utiliser le même logiciel qu'auparavant. Les interactions ne sont pas les mêmes. Mmh. Et, et c'est un point essentiel sur lequel il faut de la patience et de l'éducation. D'ailleurs, si, si je peux juste ajouter un petit, une petite chose, euh, on peut l'élargir au management en général, parce que les, mmh. les, les managers ont été, enfin ceux qui ne pratiquaient pas le télétravail, ont été un petit peu, euh, enfin même grandement... Bah, on leur a enjoint de s'occuper de leurs équipes à distance sans, sans aucune formation, sans aucune réflexion, parfois même sans les outils. Euh, ils ont découvert les outils comme ils pouvaient. Et, et ce qui manquait, effectivement, euh, sont des managers, la plupart du temps, ça pouvait être des bons managers, mais ils n'avaient pas le savoir-faire. Ils n'avaient pas... Euh, était sensibilisé au fait qu'il fallait peut-être plus de patience, comme tu le disais, Hervé, euh, plus d'empathie, euh, peut-être surinvestir en communication un petit peu pour aller au-devant des, euh, des collaborateurs qui étaient un peu perdus. Et c'est vrai que ça, ça handicap beaucoup les, les entreprises, mais c'est effectivement pas une surprise. Et euh, finalement, là, on revient à la question en dehors d'un de webinar fatigue, vous ne croyez pas qu'il y aura. Au-delà au de cela, parce qu'en ce moment, tout le monde s'excite sur le télétravail. Ça y est, on a enfin réussi. Ça fait 20 ans, enfin pour ma part, ça fait 30 ans qu'on en parle et qu'on le met en place. Et ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en France pour rentrer dans les mœurs. Non, non, le télétravail, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et puis maintenant, là, c est, ah, ça y est, on est arrivé. Tout le monde fait du télétravail. Mais en fait, ce n'est pas vraiment du télétravail. Même moi qui suis un, un fanatique, là, je commence à saturer un peu. J'aimerais bien avoir des vrais mmh. gens. Est-ce qu'il ne va pas y avoir… Peut-être Cyril, un, un retour de bâton. Euh, Qu'est-ce que tu en penses bon, En fait, le, le télétravail, moi ça fait dix ans que j'y suis puisque euh, j'anime un GIE et que euh, bah, les, les, les membres du GIE sont en province euh, et une bonne partie à l'étranger. Euh, donc voilà, je suis pas un, pour l'entreprise, ça change beaucoup de choses, c'est clair, mais... Euh, à, à mon niveau, euh, pas, pas grand-chose, puis je me suis habitué assez facilement quand j'ai demi m'y mettre. Euh, effectivement, effectivement le, le contact humain manque beaucoup. Euh, si je reviens sur le sujet webinaire, moi, donc, je reprends mon, les, les, les, les, la série que j'avais organisée au mois d'avril où j'ai fait un webinaire tous les jours à partir du 6, donc j'en ai fait 18. Euh, je n'ai pas senti du tout de webinaire fatigue. Le eu, euh, Zoom me limitait à 100 personnes et j'ai eu à chaque fois entre 85 et 95 participants. Des webinaires devaient durer une heure, ils ont duré deux heures, deux heures quinze, deux heures trente, deux heures quarante-cinq. Deux heures quarante-cinq, derrière <rire> un écran, à Sif Siri Blady qui parle avec son image dans un coin de l'écran et est centré sur son profil LinkedIn. Et ça, c'était quand c'était LinkedIn. Mais hier, j'ai fait stratégie digitale. J'avais rien à montrer, c'était du live chat. Donc, il y avait juste ma tête à voir et rien d'autre. Donc, webinaire fatigue, je sais pas. c'est vrai qu'il y, y a une, surprésence aujourd'hui. Christelle de Foucault a fait un très bon post, euh, ou article, je sais plus, sur LinkedIn il y a quelques jours on peut penser que, néanmoins, euh, ça répond aussi à un besoin, une attente, et, et, et au-delà de ça, je pense que euh, dans, dans l'analyse faite par, les, par euh, Hervé et ses équipes euh, sur des, euh, la baisse de trafic dans certains secteurs B2B, je me suis demandé si, en fait, euh, ben justement, j'ai fait un lien avec, avec ce sujet des webinaires, et je me suis en fait demandé si euh, le, le, les gens sont pas allés chercher l'information euh, sur des sites différents, c'est-à-dire que précédemment, tu chercher de l'info et tu allé te former sur des euh, sites de, de players, de concurrents, d'acteurs, du marché, etc. Et je me suis demandé si notamment sur le B2B, avec la sur off qu'il y a eu de webinaires, on a tout, tous reçu 15 mails par jour avec un webinaire. En fait, il n'y a pas juste eu un, un changement d'usage ou une adaptation à la situation. Et les gens se sont dit plutôt d'aller me, me former ou m'informer sur euh, le site d'un prestataire qui et de toute façon me donnera les choses vu de son point de vue. J'ai plutôt allé suivre des webinaires d'experts du domaine qui seront plus peut-être agnostiques en termes de, de techno ou autre et qui m'apprendront beaucoup de choses. Et je me demande en fait si ce n'est pas juste un, un transfert qu'il y a eu. Comme euh, moi, à mon niveau, dont j'ai des outils beaucoup moins euh, élaborés que, que ceux de, de GetQuanty. J'ai fait un article en début du mois qui était euh, quel, sur quel site inter internet les Français vont pendant le, pendant le confinement, donc où est-ce qu'ils se baladent pendant le confinement. Et j'avais vu que, euh, que, LinkedIn, que LinkedIn explosait. Et en fait, ce que, ce que je me dis, c'est que c'est pas forcément LinkedIn qui a explosé, c'est qu'il y a eu un transfert d'usage de LinkedIn mobile à LinkedIn PC. Donc effectivement, le trafic LinkedIn PC a complètement explosé depuis le début de l'année. Et tu as beaucoup de gens qui ont commenté mon article en disant wow, « Waouh, LinkedIn, ça explose depuis le début de l'année. » Je suis pas sûr. Peut-être que LinkedIn au global, depuis le début de l'année, leur volume mmh. se casse la gueule et que c'est juste un transfert de mobile à PC, un changement d'usage, adaptation au fait que tu es chez toi et que tu n'es plus en déplacement, tu ne regardes plus LinkedIn sur ton mobile mais sur ton PC. Du coup, tu as un trafic LinkedIn qui explose, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble euh, soit supérieur. Merci euh, Cyril. Ça ne faisait que, que confirmer ce qu'on ce qu pouvait imaginer, c'est que dans, les, euh, dans le classement des dix sites qui ont le plus profité du confinement, hein, on doit retrouver, je sais plus, deux, trois sites porno. C'était assez révélateur de, hein, de ce que les Français faisaient pendant le confinement. Clairement, dans les voilà, dans les. Je prends, là, le top 10 sous les yeux, il y a trois sites porno dans le top 10. Un petit peu moins B2B, d'ailleurs, ces sites-là ne sont pas dans le baromètre, <rire> je le précise. Euh... <rire> Beaucoup de questions euh, sur le télétravail, euh, peut-être pour euh, notre ami euh, Xavier. Euh, euh, question ou remarque d'ailleurs. Euh, David nous dit, euh, nous allons probablement converger vers un juste milieu, mais clairement plus de, tra de télétravail par rapport à des réunions où les déplacements sont longs, coûteux. Il n'y on... a, a pas une journée qui passe sans qu'on ait un sondage. Euh... « Est-ce que les gens vont télétravailler ou pas après, après le 11 mai ?» euh, on, on a les deux types de signaux et on a les deux types de résultats. Les, les gens qui vont confondre confinement et télétravail et qui vont en avoir un peu ras-le-bol et qui, qui vont avoir envie de rentrer au bureau, sachant qu'on ne pourra pas forcément tous aller au bureau. Enfin, je ne parle pas pour moi, parce que moi j'y suis au bureau, je suis chez moi. Euh, tout le monde ne pourra pas retourner au bureau tout de suite euh, dans les mêmes conditions qu'il y a deux mois, ça c'est sûr. Euh, et puis, on a les gens qui vont réaliser que en fait pendant deux mois, ils ont fait quelque chose qu'on leur disait qu'il était impossible de faire. C'est-à-dire qu'on a accepté qu'ils soient loin de l'entreprise et que le travail continuait quand même. Plus ou moins bien, mais ça, ça, grosso modo, ça, ça marche. Euh, et donc, il va y avoir une attente peut-être et, et une demande, une exigence des salariés à la transformation de, de, de, du mode du travail, probablement pas cinq jours sur cinq. C'est d'ailleurs non recommandé dans les bonnes pratiques. Hein. On, on estime qu'au-delà de trois jours, ça devient un peu plus compliqué, sauf exception. Euh, et donc, je pense qu'on va avoir une prise de conscience, même si euh, tout ne va pas changer, évidemment, euh, depuis le 12, euh, à partir du 12 mai. Mmh. Alors, en tout cas, à propos de sondage, euh, je répète que notre sondage est toujours ouvert. Euh, beaucoup plus de réponses maintenant. Euh, et euh, bon, une majorité très large, euh, on a, ouais, environ 65%, euh, déclarent que la vision de l'avenir sera assez dure. Nous allons souffrir pendant six mois au moins. Mais enfin, ce n'est pas complètement noir. Euh, la première case douloureuse, nous allons devoir serrer la vis, voire déposer le bilan. Euh, il y a une seule réponse, 2%, c'est dommage, mais il n'y en a finalement pas tant que ça. Et puis, euh, peut-être que notre panel est un peu décalé, et donc justement, je vais me tourner vers Laurent, parce que euh, je crois que c'est Pierrick qui fait remarquer, euh, Pierrick Chaignot, qui nous fait remarquer que oui, euh, pour les gens qui vendent de l'immatériel, bon, bah, finalement, on arrive à se débrouiller. Mais pour les gens qui vendent du matériel, ah, ça, c'est beaucoup plus difficile. Euh, oui, <rire> effectivement, euh, vu qu'on a du mal à se déplacer et aller physiquement euh, voir et, et livrer ce matériel, euh, ça rend les, plus, les choses plus compliquées. Après, euh, je dirais juste un mot sur le, le, le trafic euh, web et les comportements euh, marketing, comme euh, vu que c'est des sujets euh, que moi je maîtrise mieux. Effectivement, euh, comme le disait le baromètre, on a constaté euh, une baisse de trafic. Euh, et en même temps euh, on a constaté nous euh, euh, des taux d'ouverture beaucoup plus forts sur les emails parce que pas bah, effectivement comme on est 8 heures devant euh, sa webcam à faire du télétravail ou du zoom ou de la webconférence. Bah, en parallèle on, on lit quand même un peu plus les emails donc euh, euh, versus quand on est en réunion ou bah, sortir son ordinateur c'est quand même pas facile et donc on a constaté des taux d'engagement plus fort euh, sur les emails, dire aussi euh, sur LinkedIn, qu'on a constaté effectivement, comme disait Stéryl, une explosion euh, du trafic euh, desktop. Et là aussi, euh, des taux d'engagement plus forts, des taux de clics plus forts. Et donc, on peut peut-être dire qu'on s'est tous rattache, raccroché un peu à sa communauté et qu'en même temps, on a vu les LinkedIn s'effondrait, le CPC, hein, LinkedIn s'effondrait parce qu'effectivement beaucoup d'annonceurs avaient coupé les budgets et ont, ont sont disparus euh, du trading euh, sur LinkedIn et donc euh, bah, en fait des campagnes qui ont mieux performé euh, euh, parce que bah, un reach plus important et un coût euh, plus faible euh, voilà est-ce que ça va perdurer euh, certainement que non mais euh, il y avait quelques coups à faire euh, euh, début avril euh, à ce sujet. Merci euh, Laurent, une bonne nouvelle. Les coûts par clic chez ou coûts par action chez LinkedIn sont pas chers, donc c'est le moment euh, d'aller chercher pour, pour faire le plein. Ah, il faut se dépêcher, justement. <rire> euh, alors euh, oui, euh, d'autres, peut-être euh, une, une autre remarque, euh, Hervé, sur euh, comment, sur la façon dont, euh, dont les employés vont reprendre après par la suite bah, je sais que toi, tu ne crois pas au déconfinement, mais enfin, à un moment, on va peut-être les sortir du frigo quand même. Alors, je, je, que... je, je, le, lequel des RP, parce qu'il faut que tu précises. Ah, les pardon, <coughs> pardon. Je, je regardais le bas de <coughs> l'écran, je pensais que tu me voyais. Donc Le, lequel, le, le, le, le déconfinement va-t-il avoir lieu d'un seul coup de baillette magique Non, ça c'est clair. Euh, ça va être progressif par région ça va être progressif par métier. Ça va être progressif euh, parce qu'on euh, ne va pas tous envoyer nos gosses à l'école. Euh, moi, je sais que personnellement, je ne les enverrai pas pour passer trois semaines et prendre des risques supplémentaires. Euh, et puis, je, je reviens sur le, le point, mais c'est soulevé dans, dans le chat. Hein. On, on parle entre nous, de, nous sommes des acteurs du de digital. Beaucoup des gens qui assistent euh, à ce webinar sont des gens qui évoluent dans un univers digital. Je rappelle que le, le B2B, c'est aussi constitué de secteurs industriels où euh, on a besoin d'une présence physique, on a besoin de matériel, euh, la construction ça ne se fait pas derrière un ordinateur. Euh, L'armement, la euh, l'automobile, euh, les sous-traitants, euh, enfin, on parle de secteurs industriels qui sont à l'arrêt. N'oubliez pas que l'effondrement le, du, du tourisme et des loisirs dans, dans les, les, les quelques mois qu'on a traversés va avoir des répercussions sur les chaînes qui alimentent ces secteur industriels avec, euh, avec leurs production. Uh, Airbus, le patron d'Airbus, prévenait que les jours difficiles étaient devant eux. Boeing était déjà dans la NAS depuis quelques années avec l'histoire de ses 137 Max. Uh, ça ne va pas être complètement anodin, ces problèmes-là. Donc, le retour à la normale pour les salariés, je n'y crois absolument pas. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est aujourd'hui euh, dans la, la, la, la partie euh, un petit peu plane de l'exponentielle, mais qu'on a on n'a pas encore réellement souffert de la crise économique qui va suivre. Mmh. Hein, euh, ouais. en, en septembre 2008, on ne savait pas à quelle sauce on serait mangé euh, en fin 2009. Je doutez que ça avait une... beaucoup de remarques, euh, Beaucoup de remarques sur ces sujets, y compris sur la pression fiscale qu'on risque de subir. Euh, bon, on n'est pas là pour faire de la politique, mais enfin, on, se doute, on se doute bien que ce qui a été dépensé sera remboursé. Euh, Frédéric Lucard nous fait remarquer que dans les banques et les assurances on prévient les employés qui se resteront en télétravail jusqu'à fin septembre il y a eu également un, un article assez intéressant dans le JDD euh, la semaine dernière sur le nouveau siège d'Orange qui est en train de se construire et où il se pose des questions, euh, bah, des questions fondamentales parce qu'en fait le nouveau siège a été fait pour être en flex office euh, donc c'est à dire aucun bureau associé hein, qu'on appelait le hotling avant, c'est la possibilité de, de louer un desk et puis de partir et d'aller et de venir. Euh, mais justement, dans un, dans un environnement où il est difficile de se mettre à plusieurs dans un bureau, euh, et alors notamment, et je suis bien placé pour le savoir puisque je suis de, dans, dans l'un d'entre eux, les espaces de coworking aussi euh, risquent peut-être euh, de, de boire un bouillon aussi. Qu'est-ce que vous en pensez Peut-être euh, Hervé Gonnet, qu'est-ce que tu en penses alors, euh, on a on a regardé euh, justement euh, les stats du baromètre, parce que nous, euh, c'est ça, ça qui nous intéresse, c'est avoir un point de vue d'expert par rapport à, à ça. Mm -hmm. euh, il se trouve que, en ce moment, euh, la courbe du, du déménagement, euh, des gens qui veulent déménager ou changer de lieu, etc. Enfin bref, la question du lieu a l'air d'être euh, euh, à la hausse. Donc, il y, y a pas mal de gens qui se posent des questions de comment est-ce que je vais travailler demain, est-ce que je vais travailler au bureau ou pas. En tout cas, c'est ce que euh, l'indice euh, du baromètre euh, donne. Oui. Euh, pareil aussi sur les, j'ai répondu tout à l'heure sur les aspects matériels, mais aujourd'hui en tout cas il y a beaucoup de demandes sur alors peut-être du service alors c'est aussi le service et il faut pas le prendre que digital il y a des gens aussi qui se déplacent entre autres il y a des gens qui se déplacent pour faire du nettoyage pour faire de, de l'isolation euh, donc en ce moment ce sont des, des secteurs qui sont franchement en, en, en forte augmentation aussi donc euh, moi mon message euh, par rapport à vous c'est qu'il faut pas que donner des messages anxiogènes. Euh, Aujourd'hui, c'est mmh. vrai qu'on est dans une crise, on le sait, mais ça quelque part, il on on, faut arrêter de se matraquer et de se dire que voilà, c'est comme ça. Même si les choses vont avoir du mal à bouger, il faut ouais. se dire maintenant, c'est comment est-ce que je fais pour avancer que, Comment je fais pour pour m'en sortir et Quels sont les secteurs sur lesquels il faut peut-être que je mise un peu plus aujourd'hui Donc il y a des pistes, ça existe. Maintenant, est-ce que ça va durer trois euh, mois, six mois, peut-être là qu'il y en a qui parlent d'années euh, sur le sujet C'est encore que ce gêne mon discours, mais. Et alors, bon, très bien, c'est un fait, Maintenant, il faut faire avec, il faut s'adapter, il faut ouais. être agile, il faut peut-être savoir changer. Alors, c'est peut-être pas facile, hein. ouais. J'avais, je travaillais avec une société qui faisait justement de la formation présentiel dans des centres de formation. Bien, du jour au lendemain, il a fallu, alors qu'ils n'avaient pas du tout passé le, le stade du digital, ouais. et mettre une offre de formation en ligne très, très rapidement. Donc, il y avait un, un cartoon ouais. que j'aime bien où on voit quelqu'un dans son bureau qui parle à ses employés et qui leur dit « Vous savez, moi, le digital, en fait, on n'a pas réellement besoin, ça marche très bien comme ça. » j'ai juste à côté, je ne sais pas si vous voyez, il y a un gros boulet marqué « qui est en pleine vitesse » et qui va venir exploser complètement le bâtiment et le bureau de ce monsieur qui se dit « Je ne veux pas passer de manière digitale. » Donc oui, le digital est une façon d'y arriver. Maintenant, tout le monde ne pourra peut-être pas oui. y passer, mais en tout cas, c'est en tout cas un vrai boulet qui… De, qui, qui va venir défoncer un peu l'ensemble de, des activités qui étaient juste mortards jusqu'à maintenant. Quoi. Intéressant ces remarques sur le, les, les recherches pour le déménagement. Effectivement, euh, il, y a, il y a eu un boom aussi, sur les, que ça a été annoncé par les échos, euh, sur les, les achats de, de maisons de vacances. Quand même assez étonnant dans cette période. Enfin, peut-être aussi euh, quelques personnes qui cherchent à protéger leurs économies en les rendant un peu plus solides. Euh, le... euh, as aussi une, une forte hausse du trafic euh, mmh. vers les sites automobiles. Ah oui. Et, et le, ah, oui. le, le un, des, un des dirigeants de je sais plus quel euh, je sais plus c'est un comparateur ou un euh, mandataire mmh. qui disait qu'en fait il y a une il y a une, euh, il pensent dans l'univers automobile que beaucoup de gens ne voudront plus prendre les transports en commun, pour les questions de, destination de, de distanciation sociale, que du coup, il y aura un boom des citadines. Et quand tu vois en parallèle ce qu'en ce moment, Renault matraque à la radio comme publicité sur la Zoé, c'est juste tu peux pas, un quart d'heure ouais, de radio ouais. sans avoir 25 pubs sur la Zoé. Probablement, voilà, il, y a, ouais. il y a aussi ce, ce type de, de, de comportement qui est, qui est envisagé aujourd'hui. Ouais. Ça ne va pas être très facile pour les vélos, contrairement à ce qu'on dit, je pense. Euh, il y a une transition intéressante euh, entre ce que disait Hervé tout à l'heure euh, sur, sur la formation et justement euh, ce qu'a fait remarquer Pierrick tout à l'heure sur les, euh, les possibilités d'avoir des aides sur les formations en ligne, en e-learning. Mais problème, il faut trouver des gens euh, qui sont capables de les délivrer effectivement pour être dans, dans une école. Euh, on a remarqué ça, il y a des gens qui n'arrivent pas vraiment à se débrouiller, enfin des formateurs plutôt, qui n'arrivent pas à se débrouiller pour, pour passer leur formation en ligne. Est-ce que tu vois, par exemple, Hervé Cabla, un, un échappatoire, là peut-être aussi, à, à l'aspect lassitude dont tu parlais tout à l'heure, pour les employés, pour changer les idées de temps en temps, faire de la formation C'est peut-être pas idiot, formation en ligne C'est pas idiot, mais... Euh... On prend un employé qui est au chômage partiel euh, pendant euh, trois quarts du mois, Il le reconnaît dans une formation, euh, c'est une bonne idée, je ne suis pas certain que ça va être super efficace. Ouais. Pensez, vous qui êtes tous actifs et hyper actifs derrière les webinars, pensez à ceux qui, aujourd'hui, ont complètement shifté de mode de vie depuis six semaines, se euh, à 10h30, se demandent ce qu'ils vont faire de leur journée, dépriment, passent mmh. leur vie... Euh, devant la télé, ou je ne sais quoi, euh, et, et se pose de réelles questions sur la suite. Euh, ouais. Discuter avec des dentistes, par exemple. Ce n'est pas du B2B, le dentiste, euh, mais ce sont de très très bons euh, thermomètres d'ambiance, parce qu'ils ont une certaine capacité à, à capter ce qui se passe autour d'eux. Ils discutent beaucoup. Là, aujourd'hui, ils sont au bout de, au bout de part, hein, les, les dentistes. Discuter avec des professions que vous n'êtes pas habitués à rencontrer. Alors je, je, je souhaiterais intervenir, à Hervé, euh, là-dessus, euh, oui. sur justement, les, non pas les aspects formation, mais sur l'aspect euh, digital. Euh, alors, ma femme est, est médecin, euh, elle est du coup aujourd'hui au front, etc. Et du coup, elle s'occupe d'adolescents qui ont des problèmes psychologiques et psychiatriques, puisqu'elle est psychiatre d'adolescents. Et en fait, à partir de maintenant, ça y est, l'hôpital est en train de mettre en œuvre des téléconsultations à distance, d'être en train de mettre en œuvre en fait, des nouvelles façons d'interagir avec les patients. D'ailleurs, on l'a vu aussi pour tous ceux, peut-être toi, comme Cyril, qui a eu le coronavirus. Finalement, il y a aussi des questionnaires en ligne qui sont mis à disposition des gens pour répondre et pour suivre justement les choses. Donc, il y a des, des possibilités, et voire même derrière, peut-être que ça va permettre d'accélérer un certain nombre de, de services qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir tous les jours. Euh, et voilà. Et, et le seul problème que je vois là, c'est les discussions que je peux avoir avec elle un peu le soir pour lui remonter le moral déjà. Et puis, deuxièmement, c'est que finalement, euh, c'est peut-être la, la rigidité des grosses organisations qui va être le frein pour passer à des aspects plus mmh. agiles ou à des, à des aspects de, de changement. Donc, euh, c'est, moi, je suis plutôt optimiste. Hein, je ne dis pas que tout va bien se passer. Il y a des choses qui peuvent bien se passer et je pense qu'il faut justement y penser et les mettre en œuvre. Bon, on a quelques messages d'ailleurs assez euh, assez optimistes dans, dans, nos, dans notre chat. Et il y en a par rapport à, au maître à cache, euh, euh, fiscal de tout à l'heure, il y en a qui prétendent au contraire qu'il n'y en aura pas. Enfin, on ne sait pas trop, mais effectivement, euh, une, une remarque qui me fait penser à, à cette chose-là euh, dans, dans ce que dit Hervé, c'est que finalement, quand on reste inactif dans ces périodes de doute, euh, on ne fait que ressasser les incertitudes. Et ça, ces incertitudes, comme par définition, elles sont incertaines. Donc, euh, on ne pourra pas les combler. Donc, la seule façon de passer au-delà, c'est justement de trouver une activité. Et euh, de... il y a d'ailleurs une remarque qui est faite dans l'auditoire. Euh, en disant, bah tiens, c'est peut-être justement un moyen, une, une, une occasion de prendre du recul et de revoir son orientation professionnelle, peut-être changer de, changer de métier. Alors, euh, David nous parle des bullshit jobs, le fameux livre de David Graeber, je ne sais pas si vous l'avez lu, Bullshit Jobs, c'est assez déprimant, mais enfin, euh, vous pouvez lire les 50 premières pages, elles sont suffisantes. Hervé, non, oui. je voulais juste dire que bah, je voulais peut-être euh, non pas conclure, mais en tout cas on approche de l'heure de, de webinaire. On a oui, commencé si. à l'heure et je souhaiterais qu'on puisse peut-être finir à l'heure aussi. Mm -hmm. euh, donc, euh, je vais juste vous remettre effectivement euh, la, la partie euh, baromètre. Euh, moi, ma conclusion un petit peu ce, de, de, de, de ce, ce webinaire, c'est de vous dire, aujourd'hui, il y a des moyens de faire avancer les choses. On, en, on ne sait pas exactement euh, quand est-ce que tout ça va finir. Par contre, on sait quels sont, avec le baromètre en tout cas, quels sont les secteurs qui, sont, qui vont bouger et on vous donne la possibilité euh, d'interagir. La deuxième chose, et je suis un peu comme l'inspecteur Colombo, vous savez, c'est celui qui dit à chaque fois, « Attendez, j'ai une dernière question » et qui dit, « Oui, d'ailleurs, ma <rire> femme m'avait pensé à dire, etc. » Donc, je vais reparler un peu aussi de, de ma femme, qui est, encore une fois, je rappelle, qui, qui, est, qui est psychiatre. Elle me dit, en fait, dans des cas de dépression, alors humaine, mais aussi là, c'est une dépression économique, de manière globale, l'important, ce n'est pas tant d'apporter des réponses, mais c'est de se poser des questions. Parce que les questions font grandir, les questions font avancer, et les questions permettent une certaine remise en cause. Et vous verrez qu'en se posant des, des questions, finalement, on arrive à peut-être trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé avant. L'hôpital, avec le, le télétravail, avec les téléconsultations, les sondages, euh, voilà potentiellement nous, avec les aspects en traite qu'on donne au B2B, Chacun a des moyens d'aider son prochain, d'aider son client, et le client est au centre de tout. Donc, euh, si on peut l'aider et euh, le, le mettre en avant, on l'a aussi fait, nous, sur nos sites internet, euh, puisque derrière, on met en avant, devant, pendant cette période de coronavirus, l'ensemble des clients euh, que nous avons, qui ont aussi quelque chose à apporter à le comité B2B. Donc, euh, nous, on a une, toute une partie qui dit euh, « nos, nos clients sont, sont excellents euh, ». Voilà. Euh, on, on, voilà, on, on, il faut trouver des, des, des choses qui aident nos clients et qui font que du coup, on puisse avancer. Voilà, c'était ma conclusion en trois points. Que... Merci Hervé. Ouais. Peut-être un, un mot de conclusion de la part de Laurent, Cyril et Hervé Peut-être Laurent en premier Allez, moi je dirais, euh, euh, je retiens et je suis plutôt assez d'accord, c'est qu'il faut être agile. Euh, D'un ancien monde naît en, naît, va en être à nouveau euh, d'anciennes habitudes, d'anciennes certitudes, on va en être des nouvelles. Je pense qu'on euh, a tous voulu faire du télétravail, on se rend compte peut-être aussi aujourd'hui des limites du télétravail, ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir, voilà, et que globalement il faut être agile et, et, et sortir de ces certitudes pour euh, positivement avancer. C'est un peu ma conclusion. Merci Laurent, effectivement, restons positifs. Cyril euh, je suis écoute, pas, bon. euh, Moi, comme je l'ai tout à, à l'heure dans le chat, je pense qu'une une crise, ça peut c'est beaucoup d'opportunités. Je n'ai pas lu un seul article de pseudo-expert pro prospectiviste positif, négatif, entre les catastrophistes, et c'est une super opportunité. On va, on va changer de... On va changer de monde. Euh, J'ai beaucoup plus lu des articles de dirigeants sur la manière dont ils voyaient la crise et la sortie de crise. Ça me paraissait plus pertinent que d'aller lire des pseudo-experts qui ne sont pas plus experts que moi sur le sujet. Euh, moi, la crise a mal commencé. Comme je disais, Hervé, euh, l'autre écoute, il m'a contacté il y a quelques jours de en m'en prenant des nouvelles euh, très gentiment. Euh, ben là, j'avais quasiment, euh, je crois, 300, 300 cas de, de, de vie signés le, le 5 mars et zéro le 15 mars et derrière en fait il y a eu énormément d'opportunités et en fait voilà pour moi clairement cette cette situation il y a aussi plein d'opportunités qui se sont créées sur des trucs absolument imprévus au départ. Donc voilà donc c'est pas euh, il y a aussi euh, je sais pas une, un client me disait oui de toute façon il, y a, il, y a, il y a, par rapport à une crise il y a ceux qui savent rebondir et ceux qui euh, qui se qui se laissent abattre par le par le sujet c'est aussi une question je sais pas de d'état d'esprit de mentalité. Mais euh, voilà, moi, je suis peut-être totalement euh, totalement illuminé, mais euh, mm -hmm. j'ai du mal à voir la catastrophe. Je suis un petit peu comme, comme Hervé Gonnet. Je préfère garder un message positif et dire que c'est une opportunité, euh, une manière de repenser les choses et de revoir les choses plutôt que de dire que c'est la fin du monde. Bien. Bon, toujours un message positif, c'est bien. Désolé, parce Hervé. que c'est bien, bien qu'il y a trois minutes, que j'ai le co je suis très en retard. Il faudrait vraiment... Oui, pas de soucis, de toute façon, on est en train de vous Merci beaucoup. En... Dernière parole. Ouais. Ce n'est pas, effectivement, ce pas, pas la fin du monde, C'est pas la fin du monde, c'est le début d'un nouveau monde. Il sera ce que vous en ferez. Euh, <rire> merci Hervé, à, merci à, tout le monde. Là où il passez y a pas une bonne journée, et restez positifs et, et bien, à bientôt. Bonne journée.